Euh, Stdr pour scier la pierre dure chez les Romains. Euh, alors en effet, les Romains, euh, au moment de l'apogée de leur empire, ils aimaient beaucoup construire euh, des, des, des des termes, beaucoup de villas, avec des plaques de parements euh, souvent en marge. Donc il y a des archéologues, des historiens qui se sont interrogés sur euh, le processus de découpe de ces, de ces, de ces plaques. Et enfin le dernier point et qui est peut-être le plus important, c'est le réel enjeu de ce PE, c'était de savoir donc communiquer et partager donc, tous les savoirs donc, sur la CIRONOME. La première, c'est que les groupes précédents avaient l'hypothèse que je pouvais euh, étudier, euh, caractériser l'efficacité de la rien ré... en écoutant le son qu'elle produisait. En fait, nous, on est juste une petite brique euh, qui vient se placer euh, au sommet d'un édifice beaucoup plus grand, qui a démarré en 2017. Je voudrais en particulier euh, nous remercier toutes les personnes qui nous ont encadré pendant cette année. Donc, nos conseillers, communication, nos on m'avait parlé de conseil, euh, gestion de projet, monsieur euh, nos auditeurs, est et qui sont bêtement enroués ce jeune qui ont été extrêmement généreux en, en, en temps, en conseil et financièrement aussi. Et euh, bien sûr, on ne peut pas remercier euh, monsieur Renier Charler, qui s'est vraiment distingué par son, son amour du projet, son, son, par sa volonté il perte directement transmise et ses, Grâce à lui, je pense qu'on est Il y a une chose à prendre en compte, c'est la relation humaine. Pensez-y, quand vous allez être avec des équipes, c'est extrêmement important. Vous irez très très très loin si vous savez manager vos équipes. Dans la recherche aussi, pareil, soyez exigeants. Et eux, vraiment, ont été remarquables. Et encore plus remarquable maintenant, et j'ai une chance incommensurable, c'est l'affection de tous les artisans, les chercheurs. Qui m'ont aidé, et surtout, effectivement, donc, M. Périodet et M. vous avec qui je travaille, qui n'ont pas chiffré leur nombre d'heures, qui les ont accompagnés de manière remarquable, et aujourd'hui, effectivement, on arrive à un projet de première mondiale qui est visible et qui fait aussi avancer l'archéologie. Parce que l'archéologie, ce n'est pas quelque chose de mort. L'archéologie expérimentale, comme des noms que vous connaissez, je pense, fait évoluer les techniques, pose des questions. Et notre job, en tant que futur ingénieur, c'est de vous poser des questions et de remettre en cause des choses que vous pensiez véritablement.